Je pense clairement qu'au bout d'un moment je vais arrêter de vous faire des intros où je vous dis qu'il y a encore beaucoup trop de films parce que bah, c'est clairement le cas en fait. Euh, depuis le début d'année j'ai vraiment l'impression que on n'arrête pas d'enchaîner les métrages, qu'il y en a de plus en plus qui sortent toutes les semaines. Alors je ne sais pas si c'est un souhait de la part des distributeurs de vouloir euh, se débarrasser de leur catalogue avec l'arrivée du Festival de Cannes. Mais donc voilà on a encore beaucoup de films ici à évoquer donc ne perdons pas plus de temps et parlons des films que l'on n'a pas eu le temps de chroniquer durant ce mois d'avril 2023. Il y a des films, on en entend tellement parler par tout le monde, que parfois, tout simplement, bah du coup, ils ne nous tentent pas. Franchement, même s'il avait l'air particulièrement intéressant dans son fond ou dans sa forme, tout le monde dans mon entourage m'avait tellement parlé du nouveau long-métrage de Mariam Touzani que du coup, je n'avais pas forcément plus que cela envie de le voir, même si le sujet et la forme de celui-ci semblaient particulièrement intéressants ou même profondément d'actualité. Mais au bout du compte, je me suis laissé tenter et je dois bien avouer que le long métrage que nous offre la cinéaste est tout simplement magnifique. Bien au-delà de sa thématique profonde, bien au-delà de la justesse de sa composition de l'homme homosexuel dans un endroit qui ne lui convient pas, c'est dans sa plus grande simplicité que la cinéaste brille, nous offrant un moment de douceur et d'humain qui transporte par sa sensibilité, par sa finesse d'esprit et par une émotion constamment à fleur de peau. Ajoutons en plus que le trio de tête qui emmène le métrage, dirigé par l'excellent et charismatique Lubna Azabal, donne une force supplémentaire à une œuvre qui ne manque clairement pas de charme. Un bouche à oreille du coup qui est clairement mérité pour une belle petite claque de cinéma. Certains cinéastes aiment proposer quelque chose de profondément différent et de profondément intense. Et dans le genre thématique sombre et forme surprenante, le long métrage que voulaient nous proposer les deux auteurs russes Merkulova et Tchupov sonnait comme une proposition de cinéma aussi audacieuse que finalement cohérente quant à ce que l'actualité nous offre par rapport à cet étrange pays qu'est la mère patrie de l'Est. Le parcours absolument fou de ce soldat des armées staliniennes donne lieu à un moment de 7ème art qui sonne comme totalement et magnifiquement iconoclaste. Une proposition à la hauteur de ce que le cinéma russe peut proposer aujourd'hui, pour un moment de cinéma totalement en dehors des canons habituels, que ce soit par la démarche esthétique ou narrative, jouant une anachronie assumée et assez géniale, qui donne de la force à de nombreuses scènes et une résonance face à l'actualité plus que nécessaire. Ajoutons que la performance assez folle de Yuri Borisov dans le rôle de Volkonogov apporte énormément au métrage, le jeune acteur démontrant qu'il est capable de jouer beaucoup de choses si tant est qu'on lui donne le meilleur matériel possible. Une proposition de cinéma forte, imposante et terriblement audacieuse dans sa catégorie. On aime aussi quand le cinéma a simplement une petite envie, celle de nous raconter une toute petite histoire. Qu'elle soit autour d'un personnage, d'une manière de voir le monde ou de le comprendre, de réinterpréter notre société ou de jouer avec une partie de notre passé, il est parfois intéressant de voir un petit film, sans grande prétention, jouant simplement sur une certaine manière de concevoir le cinéma et de capter l'attention du spectateur. C'est ainsi que se pose le long métrage de Guillaume Maïda une œuvre simple, adapté d'un petit classique de la littérature jeunesse pour un moment de cinéma qui ne brille pas forcément par une créativité de chaque instant ou une envie de nous embarquer dans un récit surprenant mais qui se tient en tant que petit film pour les plus jeunes et surtout qui a le mérite de ne pas céder à la mode du tout numérique et de nous offrir par là même la présence d'un petit chat mignon à l'écran dont on sent la spontanéité de jeu et surtout la vérité de ses mouvements et puis ajoutons que la jeune Capucine 500 Fabresse s'en sort assez bien dans le rôle titre, la jeune femme imposant une prestation assez sobre pour ne pas en faire trop et assez enfantine pour que les plus jeunes puissent s'identifier. C'est une proposition de cinéma sympathique et tout simplement à hauteur d'enfant. Ce qui est terriblement touchant je trouve dans son genre. Lorsque l'on voit certains sujets de films, on sent qu'il y a potentiellement une petite faiblesse créative qui se cache derrière. Disons que cela domine parfois le simple fait de voir un groupe de personnages se construire ou même simplement la logique de création qui peut habiter un métrage. Mais devant certains projets de cinéma, on a clairement l'impression que des auteurs ont la flemme de repousser certaines limites et se contentent d'aller dans une direction très balisée. Et dans le genre, le film de Guillaume Bureau ressemble clairement à cette proposition de cinéma que l'on a déjà vue mille fois mais que l'on nous resserre une fois de plus pour un moment de cinéma trop convenu pour ce qu'il a à nous raconter qui reste assez prenant émotionnellement, mais un peu trop biaisé au niveau de notre investissement et de notre ressenti de spectateur, un peu trop influencé par certains aspects d'écriture qui pousse à trop facilement s'accrocher à l'héroïne et ne jamais la remettre en question, ce qui est un peu dommage. Ajoutons que le casting 3 étoiles de ce métrage donne aussi un certain punch à l'ensemble, Léla Bechti démontrant une énième fois qu'elle est capable de tout jouer, et donnant lieu ici à une jolie et intense prestation qui tient assez bien le métrage. Quoique convenu, cela reste assez prenant, et haletant en un sens jusqu'à sa fin. Il y a des comédies qui sonnent tout simplement comme une belle promesse. Oui, je sais, ça semble être une anomalie, mais non, c'est bien le cas selon moi. Des comédies qui semblent vouloir ressortir du lot, ne pas se fondre dans la masse, ne pas sonner comme des métrages classiques ou trop convenus, que l'on aurait un peu trop l'habitude de voir dans nos salles, et en ce sens, même si elles ne nous transcendent pas, il faut tout de même saluer l'envie de sortir du lot. Cécilia Rouault avait envie de nous proposer cela et en un sens elle y arrive durant une partie de sa proposition de cinéma burlesque qui se veut être à mi-chemin entre le style de gay Ritchie et le film Mon Voisin le Tueur pour un long métrage qui marche mais pas jusqu'au bout. Ce qui est un peu dommage en un sens car on aurait pu attendre un petit peu plus d'une telle proposition de cinéma surtout avec le casting qui la porte mais à la place nous avons un ensemble assez convenu, assez simple, parfois efficace, parfois assez grossier mais qui fait rire et amuse sur la grande majorité de son temps. Ajoutons que ce trio de tête est vraiment bon, Lev et Felpin, formant un duo comique assez déjanté, et surtout, François Damiens parvenant à merveille à jouer le turagage froid et sanguinaire, mais hématophobe à la perfection. Une amusante proposition comique qui a clairement du mal tout de même à tenir sur sa longueur. Lorsque l'on veut raconter l'adolescence, il faut le faire avec créativité je pense faut bien avouer que parler de jeunesse et de la complexité des sentiments qui baignent dans l'adolescence et dans la découverte de ces sentiments profonds est un bon moyen de donner lieu à un moment de cinéma particulièrement attachant, particulièrement juste et émouvant pour le spectateur. Victoria Bedos nous offre une première réalisation touchante et attachante pour un monde de cinéma particulièrement convenu et cliché dans son genre. Cela est indéniable, mais qui sonne également comme une proposition de cinéma où l'émotion prévaut sur la mise en scène et l'écriture. Et s'il est évident qu'une grande majorité de la proposition de Bedos sonne comme du déjà vu, il y a quelque chose d'émouvant qui englobe la totalité du métrage, même si il semble également évident que la cinéaste ne va pas être pas assez loin dans la proposition... Ça, j'en suis sûr. Et puis, le film brille surtout par la présence très charismatique de la toute jeune et attachante Brune Moulin, terriblement juste dans le rôle de Marilus, jamais dans la facilité et toujours dans une grande justesse. Un film très classique, mais tout de même assez juste par moments, il faut le reconnaître. Certains sujets, on a l'impression qu'ils ont été traités en long et en large au cinéma, et qu'il n'y a pas forcément plus besoin que ça de les ramener sur le devant de la scène. Heureusement, de temps en temps, certains auteurs cherchent à transcender ce sujet, à lui offrir une nouvelle portée, une nouvelle évocation, une nouvelle manière de remettre en perspective simplement un groupe de personnages ou une logique de pensée, ou une manière de concevoir qu'une époque ait été aussi différente de la nôtre. Georgia Oakley nous offre le portrait poignant d'une jeune femme dans une époque complexe, d'une pensée dans une époque traversée par une consistance magnifique à ne pas vouloir comprendre que le monde change, pour un moment de cinéma qui est un peu convenu dans sa manière d'amener une certaine émotion, et surtout de lui donner du relief à l'écran, mais qui marque par une maîtrise de la photographie et d'une contextualisation absolument magnifique de la part de la cinéaste britannique qui touche par son œil si singulier. De plus, la présence de la charismatique Rosie McEwen dans le rôle de Jean donne un vrai impact supplémentaire à l'avancée de ce personnage qu'elle met magnifiquement en relief. Un film poignant, évocateur et très touchant par la même. Des auteurs qui se reposent sur leur laurier, il y en a un paquet. Et dans le genre, André Téchiné est un de ses auteurs, dans notre production audiovisuelle francophone, qui n'a plus vraiment besoin de prouver grand chose du haut de ses 80 ans, tant le metteur en scène a su livrer une bonne dose de chefs-d'œuvre, mais également pas mal de films marquants, et souvent aussi des petits films plus mineurs dans leur catégorie. Si l'œuvre en elle-même est assez intéressante quant à ses thématiques et le développement de ses personnages, l'ensemble sonne comme un peu classique ici et surtout pas forcément aussi choquant ou en tout cas bousculant que ce que le sujet pouvait promettre dans sa base cinématographique. Il n'en reste pas moins un moment de cinéma prenant et assez justement dosé dans son émotion qui sonne tout de même comme un peu long pour ce qu'il a à nous raconter mais qui arrive assez justement à parler du trauma de la guerre et de l'amour au milieu de tout cela. Et puis, il y a ces deux acteurs, ces deux représentations parfaites de ce qui se fait de mieux au sein du cinéma français, le grand Benjamin Voisin, juste magnifique ici de bout en bout, et la belle Noémie Merlan, tout simplement radieuse et fantastique, tous deux dans des performances rares que Téchiné pousse loin. Un film classique, mais parce qu'il s'agit d'André Téchiné, je trouve que ça passe plutôt bien. Les bons thrillers, genre vraiment les thrillers intenses et prenants, je trouve qu'il y en a de moins en moins dernièrement dans les salles. On tombe régulièrement devant des petits films surprenants. Parfois devant des propositions assez haletantes et assez efficaces pour tenir sur la longueur, mais on tombe de moins en moins devant des bons thrillers à l'ancienne, offrant au cinéma des aventures trépidantes et surtout allant dans la direction la plus divertissante pour le spectateur. Damien Zifron, qui nous avait régalé avec son ensemble de courts-métrages Les Nouveaux Sauvages, revient avec une proposition américaine de polar noir et violent, nous embarquant dans une course-poursuite sauvage et violente pour attraper un tueur de masse en fuite, le tout dans une ambiance rappelant certains grands moments du genre, mais cherchant surtout à amener un suspense de chaque instant pour construire une enquête qui sonne comme logique, comme haletante, mais surtout comme cohérente par rapport à son concept de base. Ajoutons que la performance de Shailene Woodley, également productrice du film, apporte beaucoup à l'ambiance globale du métrage pour une œuvre dont elle ressort comme l'un des véritables atouts. Un bon polar à l'ancienne, efficace, intense et très puissant. Tout ce qu'on demande dans sa catégorie. Il y a des concepts de comédie qui semblent et je dis bien « semble », bon sur le papier. Franchement, même si je ne suis pas un grand amateur du genre du fan-footage, il faut bien avouer qu'au fil des années, celui-ci a pu démontrer son immense capacité à se renouveler et surtout à chercher à offrir juste ce qu'il faut de créativité pour sortir du lot et savoir à quel moment il devait avancer et non rester sur ses acquis. Frédéric Kiringue, à peine un an après son dernier métrage, nous offre une comédie qui aurait pu sonner comme réellement créative et surtout fun pour son concept. Ça semble qu'il s'agit d'un mélange entre qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu et un projet X, soit une bonne idée sur le papier. Mais rapidement on a la sensation d'avoir déjà vu ce film mille fois, de savoir exactement dans quelle direction vont les personnages et de ne jamais voir une réelle passion de la part des auteurs pour amener le de footage dans ses retranchements ou simplement pour créer un film sortant du lot. Après, le duo que forme Ahmed Silla et Camille Lou est assez touchant, mais on sent que les deux acteurs ne sont pas au top de leur forme. Et du coup, on sent que leur jeu est en empathie, et que du coup, ils n'arrivent pas à aller très loin. Ce qui est assez dommage. Au bout du compte, finalement, c'est très convenu pour ce que c'est, et c'est pas assez créatif pour réussir à sortir du lot. Franchement, il y a certains sujets, j'ai l'impression, qu'ils sont super surtraité dans la production audiovisuelle française. Ça en devient catastrophique même. Je ne saurais vous dire le combienième de films, je vous parle, qui choisit de mettre en avant le choc des générations en greffant un groupe d'enfants dans une maison de retraite ou ici un EHPAD pour montrer à quel point les liens entre chacun, malgré l'âge, restent finalement les mêmes et les étapes de la vie peuvent se rejoindre malgré les différences de société et de générations. Mais pour le coup, le long-métrage d'André Abescon et Éric Métayer sonne comme une proposition particulièrement juste dans le genre car si le film ne brille pas par sa créativité dramatique, il brille par une justesse émotionnelle à fleur de peau et une crédibilité narrative et affective qui donne lieu à un moment de cinéma où les personnages sont le véritable point fort d'un ensemble cinématographique qui aurait pu sonner comme du déjà vu, mais qui parvient dans son intensité à sonner comme une proposition de cinéma émouvante et attachante. En plus, cela fonctionne aussi par la présence charismatique d'un Vincent McCain terriblement crédible et d'une Aïssa Maïga purement et simplement parfaite, les deux possédant une alchimie touchante et assez crédible du début à la fin. Si le film n'est clairement pas novateur, je trouve qu'il est particulièrement motivateur d'émotion. Il y a des auteurs que l'on attend avec une réelle impatience. Des cinéastes qui semblent sonner comme la promesse de quelque chose de différent, de quelque chose de surprenant et qui donne vraiment envie de se bouger pour voir ce que le réalisateur aura à nous offrir et surtout, ce que potentiellement il va chercher à donner à réfléchir à nous, spectateurs, face à sa proposition. Dans le genre, je dois avouer que je n'attendais plus le retour à la mise en scène de Kim Chapiron, plus de dix ans après son dernier métrage, mais pour le coup, le cinéaste revient avec une histoire absolument folle dans son genre. L'histoire d'un imam qui a cherché à abuser de sa situation, mais qui a aussi subi les affres de cette position, pour un moment de cinéma qui sonne comme trop classique pour ce qu'il souhaite raconter, mais qui parvient dans une mise en scène et une composition de son héros, à donner lieu à une œuvre sortant clairement du lot, et qui nous embarque du début à sa fin, par sa radicalité de structure et de jeu avec le spectateur. Et puis le jeune Abdullah Sissoko est une véritable révélation ici, l'acteur délivrant une prestation à fleur de peau, tout en retenue et en justesse dramatique, pour un moment de cinéma qu'il domine, du début à la fin. Au-delà de la proposition, le sujet sonne comme fort et arrive tout de même à bien tenir le film jusqu'à sa fin. Les vaudevilles ou les clichés qui côtoient les quiproquos et les personnages complètement fonction. Et, et ben on a un peu malheureusement l'habitude dans cette émission. Faut bien avouer que dans le genre, nous les français sommes les rois de la facilité quand il s'agit de construire et de mettre en perspective des personnages qui semblent avoir la même gueule, le même contexte, la même manière de voir le monde, et de les mettre les uns avec les autres dans le même panier sans chercher à leur donner plus de relief dramatique. Dans le genre, Cécile Tellerman nous propose sa vision de ce genre si facile et cliché pour un moment de cinéma qui passe tout juste, mais alors tout juste, tant il semble simplement chercher à faire rire sans jamais amener plus de profondeur ou de finesse à ses protagonistes, jouant constamment sur l'idée de non-dit... Ou de non clair, pour une comédie très facile dans son genre, qui brille par instant grâce à une certaine maîtrise des acteurs, mais qui ne sonne jamais comme assez intéressante pour sortir du lot. Et puis même s'ils sont sympathiques, les trois quarts des acteurs en font un peu des caisses ici, et si Pascal Lb est un bon exemple de la comédie relax, qui marche, Zabou Brittman est absolument insupportable, et jamais juste à côté de celui-ci. Démontrant bien que la créativité, mine de rien, ça a parfois du bon aussi. Encore une fois, j'ai l'impression que le polar était plutôt en odeur de sainteté durant ce mois d'avril. Car après Misanthrope, ou même d'autres exemples que l'on a pu évoquer sur la chaîne, la sortie du long-métrage d'Emine ce sonnait comme la parfaite continuité de ce que ce mois d'avril avait de mieux à nous offrir pour une proposition aussi radicale qu'intense, cherchant tout aussi bien à amener du suspense que de la réflexion sur la Turquie et sa politique. Le long-métrage qui en découle met malheureusement beaucoup de temps à démarrer. Et autant par instant on se dit que cela a du sens, autant ici on a vraiment l'impression que le contexte semble tellement difficile qu'il faut attendre 30 minutes pour voir le film décoller. Mais il faut bien avouer qu'une fois que la mise en scène et la rythmique du cinéaste turc est faite, l'ensemble devient une immense pièce de tension parfaitement acheminé par l'auteur, qui brille par la générosité de sa dramaturgie à double détente, avec ses deux enquêtes, l'une judiciaire et l'autre intime sur ce procureur, donnant encore plus de puissance au film. Et surtout, le jeu de l'excellence Selly Hattin-Pazali est tellement hallucinant du début à la fin que l'on aime le film rien que pour la justesse et la finesse de son interprétation qui donne un vrai impact à l'ensemble du métrage. Un film poignant, rare et fort, et clairement bien maîtrisé dans sa catégorie. L'action, ou le genre de l'actionneur, est un bon moyen de se défouler, que ce soit au cinéma ou bien chez soi. Cela fait quelques temps que l'on voit des auteurs chercher à proposer, notamment en France, une autre manière de concevoir le genre, que ce soit dans les salles avec le travail de Julien Leclerc ou que ce soit sur Netflix, par exemple, avec dernièrement le travail de Guillaume Pierret sur les balles perdues. C'est un peu motivé par celui-ci, d'ailleurs, que son directeur de la photographie, Morgan S. Dalibert, ainsi décidé de passer à la mise en scène de ce métrage pour une œuvre sonnant comme dans la pure veine du travail de son ancien réalisateur, pour une œuvre assez classique quant à sa narration, ressemblant à pas mal de métrages déjà existants dans le genre sans forcément sortir du lot, pour une œuvre qui fonctionne, qui est clairement beaucoup trop longue pour ce qu'elle représente, mais qui marche assez bien dans son genre, notamment grâce à une mise en scène assez créative, mention spéciale à la séquence en caméra de surveillance, juste excellente. Et puis, la présence à l'écriture mais aussi en tête d'affiche d'Alban Lenoir apporte beaucoup à l'œuvre. L'acteur délivrant une performance physique hallucinante et possédant comme toujours ce capital sympathie qui le rend très attachant. Un bon petit actionneur à l'ancienne qui fait clairement du bien. Encore une fois, il y avait plein de films. Je sais qu'il m'en manque plein, notamment des films qui sont sortis en VOD ou en SVOD. Mais clairement, il n'y avait pas le temps de tous les mettre. Peut-être qu'on en mettra certains dans le mois prochain, je ne sais pas. Euh, bravo à vous encore une fois si vous avez réussi à aller jusqu'au bout de ces rattrapages, et surtout n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois à la fin, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.